Bonjour à tous, je m'appelle Damien, je suis porteur du projet Life Bloom. L'objectif de Life Bloom, c'est d'apporter une solution à la dépendance, c'est-à-dire le maintien de la marche. Et On souhaite permettre d'accélérer la transition d'un modèle de prise en charge de la dépendance qui est à bout de souffle vers un modèle de maintien de l'autonomie durable qui est essentiel. Il faut agir pour cette transition-là. On est très fiers aujourd'hui d'être lauréat du concours et de l'appel à projet innovation prévention. Un véritable tremplin pour le projet, ce pourquoi on œuvre. Merci.